Ma vie de comédienne, c'est d'avoir plusieurs vies. Grâce à mes rôles, je suis chaque jour une femme différente. J'aime changer de peau, de caractère, de tête. Pour mes cheveux, c'est sûr, ce n'est pas facile. Avec tous les brochures, les coiffures qui changent tout le temps, il faut qu'ils soient vraiment résistants. Mon secret, Pantene. Pantene, système réparateur et protecteur shampoing et soins. Un cocktail d'acides aminés et de provitamines nourrissantes. Et vos cheveux sont protégés, donc brillants de santé. Sur scène, on ne peut pas tricher. Pantene, le secret de Christiana.